Oh Salut Bonjour à tous Alors, euh, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode du Crash Test qui porte sur euh, « Que viennent les barbares » de Myriam Marzouki. Et euh, C'est une pièce qu'on est allé regarder. On a eu la chance d'assister aux répétitions. Et c'est une pièce qui porte sur euh, l'identité citoyenne de chaque individu par rapport euh, à son corps et à sa religion dans chaque pays. Et euh, on a eu aussi la chance d'interviewer euh, Myriam Marzuki et franchement on a tous eu une assez bonne impression de la pièce donc euh, je vous laisse voir ça dans la vidéo qui va suivre donc euh, bonne vidéo. <musique> proche alors. Ah, Jamie mène sa vie avec la conviction qu'il ne peut pas traverser le monde en le laissant comme il l'a trouvé. James Baldwin. J'ai rendez-vous avec James Baldwin. Le procureur général Robert Kennedy affirme qu'il est envisageable que l'Amérique ait d'ici 40 ans un Président Noir. Vous ne l'avez pas cru Pourquoi J'ai raison J'ai raison J'ai raison parce que si cela arrive, alors que rien n'a changé en profondeur dans ce pays, que fera-t-il ce Président à par Noir Que viennent les barbares C'est un spectacle de théâtre euh, avec euh, six acteurs au plateau sur un texte inédit que euh, nous avons coécrit Sébastien Le et moi-même, à partir d'une question toute simple qu'on a ensuite déployée. Qui est-ce que nous percevons spontanément comme étant français et qui est-ce qu'on ne perçoit pas comme étant français Et c'est de là que le thème archaïque et très actuel quand même du barbare est venu. En fait, il y a un sujet qui est revenu de notre réflexion, c'était le corps. Parce qu'on donne une nationalité par rapport au corps. Et comment on pourrait expliquer, par exemple, à un public, justement cette vision de la nationalité par le corps nous, ce qu'on a voulu travailler, c'est euh, euh, le décalage qu'il y a entre euh, la définition euh, universelle, généreuse, magnifique, la citoyenneté française, et puis la réalité qui fait que, en effet, aujourd'hui encore, des millions de Français, parce qu'ils ont un corps, qu'ils n'ont pas choisi, parce que personne n'a choisi son corps, disent « on ne me reconnaît pas comme étant français parce qu'il y a quelque chose de moi dans mon corps, dans ce qu'on perçoit de moi » dans ma couleur de peau, dans ma texture de cheveux, mais même dans quelque chose que je vais dire, dans mon accent, euh, qu'on ne me reconnaît pas entièrement comme Français. Et donc, en fait, c'est là qu'on rejoint le thème souterrain du spectacle, c'est notre besoin, finalement, universel, d'avoir un barbare. On a besoin d'avoir un barbare, c'est-à-dire, on a pouvoir, besoin de pouvoir dire toi, « euh, Toi, tu n'es pas comme moi ». Et ça, c'est quelque chose qui traverse toutes les sociétés et qui est en même temps un imaginaire fantastique. Parce que le barbare, tout de suite, on pense à des temps très anciens, à l'Antiquité, à des guerres antiques, à des hordes qui déferlent sur des chevaux. Enfin, C'est toute cette poésie euh, violente du barbare qu'on avait aussi envie de, de travailler dans le spectacle. <rires> je vais vous faire ma petite réaction à chaud bah, de la répétition générale en fait de, du spectacle que viennent les barbares alors euh, ce que j'ai à dire c'est que franchement ce spectacle je vraiment euh, j'ai vraiment accroché tous les éléments qu'ils ont mis en fait concordent en fait enfin tout va ensemble tout est bien j'ai kiffé enfin... C'est vraiment, c'est vraiment super touchant parce que ça touche en fait à des thèmes qui sont quand même sensibles, c'est-à-dire la discrimination, l'identité, et c'est vraiment super bien mis en scène. Enfin, on a l'intervention de plusieurs personnages, genre James Baldwin, euh, Tony Morrison, il euh, y a qui d'autre Il y a Lévi-Strauss, euh, Mohamed Ali. Cette pièce m'a touché, c'est vraiment un gros coup de cœur. Si je peux, si je peux aller la revoir, je la revends, c'est pas un problème. Euh, cette pièce, j'ai beaucoup aimé, de, juste pour commencer, de par la mise en scène. Et aussi euh, personnellement, de par moi, les messages de ségrégation, de racisme envers les Noirs, euh, qui sont français, mais qui ne sont pas considérés comme des Français par euh, la France. Qui m'a vraiment beaucoup touché aussi. J'ai beaucoup aimé la pièce. C'était très joli, c'était bien mis en scène. Les acteurs ont été très bons. J'ai beaucoup aimé. Euh, J'ai plus qu'aimé. C'était compliqué d'une certaine manière. C'est danse en idée. C'est en idée que c'est danse. C'est bien joué, c'est poétique. C'est euh, bien écrit, c'est puissant. J'ai pas d'autres mots. C'est vraiment un wow. Euh, J'ai rarement fait un wow. Euh, et. Euh... Pff, en fait, j'aime bien l'approche en fait. C'était. Euh... Ça m'a parlé dans le truc et j'ai kiffé ça en fait, j'ai kiffé. C'était incroyable, j'étais attachée à la pièce, enfin, dans le sens où je suivais tout ce qui se passait, j'étais vraiment intéressée, j'étais surprise, j'étais euh, impressionnée par, euh, par les acteurs en fait. Et ça t'attrape en fait, ça te, ça, te, ça, te, ça te tient attachée. Je pense que c'est sans doute ma pièce préférée. De, tout, euh, de toute l'année ou peut-être de toute ma vie peut-être. Enfin, de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. C'est une pièce qui est vraiment chouette. Donc moi, je vous conseille d'aller la voir. Donc, « Que viennent les barbares » de Myriam Marzuki. Bon, bah, merci d'avoir regardé cet épisode du Crash Test. Et euh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh... Et euh, on vous encourage à liker cette vidéo si ça vous a, si ça vous a plu. Et passer euh, faire le tour sur la chaîne pour regarder les autres vidéos qu'on a faites également, si vous n'avez pas vu. Et, et euh, euh, voilà, on se dit à la <rire> prochaine. À la euh... prochaine. Et du coup, bah, salut. <rire>